J'ai eu la chance également d'être auditionné par la mission blockchain de l'Assemblée nationale. Euh, et effectivement, on voit beaucoup de bienveillance de la part euh, des députés, et finalement qui sont même fascinés par ce qu'on fait, parce que quelque part, notre ambition, c'est de casser un monopole. Et aujourd'hui, même dans le monde d'hôtellerie, par exemple, le, parce la parce Commission que européenne, européenne a, ouais, est en train d'attaquer les, les monopoles voilà. comme et, Booking sur les, les données oui. qui ne sont pas mises à disposition. Sur de potentiels concurrents et donc euh, c'est impossible de casser ce monopole. Tout à fait, il y a eu plusieurs initiatives pour, pour justement essayer d'atténuer l'effet de ces monopoles qui n'ont pas forcément abouti et quelque part ce qu'on fait, c'est un, un, un, un angle d'attaque différent, c'est de dire que peut-être que les, la technologie et l'approche euh, euh, blockchain, registre distribué, consensus distribué, peut, peut réussir là où les voies n'ont ouais. pas encore été défendus. Et puis, re, redonner tout simplement la clé à des entre guillemets, pauvres hôteliers. Moi, ça m'arrive régulièrement. L'hôtelier, il est ravi de vous dire, vous savez, si vous n'utilisez pas Booking, je vous fais même un petit prix, tellement la commission est importante par ces sites. Tout à fait. D'ailleurs, moi, dans l'historique du projet, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et ça, on constate, c'est pas forcément spécifique aux hôteliers. Ça marche pour les restaurateurs, mmh. en fait. Euh, qui ont du mal, enfin, quand on ouais, cherche des restaurants, euh, euh, voilà, enfin, je ne vais pas les attaquer eux particulièrement, mais en tous les cas, très souvent, quand on cherche le nom d'un hôtel ou d'un restaurant, on ne tombe jamais directement sur le site euh, du restaurant d'hôtel. Euh, oui. On a la plateforme qui, ouais. est, qui est bien référencée, qui a des pouvoirs en SEO énormes et qui arrive Exactement. à truster par rapport au site officiel euh, du, euh, du client. Donc, euh, effectivement, Alors, pour revenir à la scène française, effectivement, nous, on voit beaucoup de bienveillance de la part euh, des autorités de la part des députés à qui j'ai pu parler à l'Assemblée nationale et donc on comprend que finalement la France n'a pas envie de rater ce, ce virage et c'est aussi pour ça qu'on a on maintient notre envie de monter cette opération en France en toute conformité avec les autorités et créer la valeur depuis ce pays qui, qui est merveilleux qui, qui, qui, qui qui expose beaucoup de talent, on trouve des ingénieurs, des cryptographes et, et donc finalement en fait on est très content d'être là et on pense que la France est un bon pays pour aussi euh, lancer ce type d'opération même si parfois euh, je pense qu'il y a le manque de clarté sur la fiscalité peut, euh, peut nous pénaliser par rapport à d'autres pays mais, euh, euh, mais ça reste quand même intéressant d'être là. Est-ce que tu penses, moi je dis, j'évoque souvent je pense que 2018-2019 on serait dans la régulation des ICO. 2019, dans la clarification de la fiscalité. À mon avis, à partir de 2020, on va être dans le greenwatching green euh, de la crypto. Euh, on va chasser le, le proof-of-work avec euh, l'extrême consommation énergétique. Euh, le proof-of-stake va être vraiment quelque chose qui va... qui a commencé, on le voit avec la chaîne Ethereum, à faire des migrations même des crypto-monnaies existantes pour aller vers euh, des crypto-monnaies moins énergivores. Euh, on a tous en tête euh, quand on tape sur euh, Google Images les, les, les fermes de, de crypto-monnaies avec des machines à non plus finir façon, façon Matrix euh, quelle est votre approche là-dessus au niveau euh, technique et euh, peut-être énergétique euh, au niveau du de la fonctionnalité de votre token entre le, voilà, là c'est vraiment pour les connaisseurs le proof of work, proof of stake ou proof of autre chose puisqu'on a plein de développeurs et plein de blockchains qui maintenant vont tourner euh, sur d'autres euh, d'autres systèmes. Alors le, enfin je ne veux pas rentrer dans des considérations euh, trop philosophiques, mais euh, euh, pour ce qui est ce qui est important de comprendre, c'est que le, euh, enfin tout, les systèmes distribués dont on parle, ces fameux réseaux blockchain, ont pour objectif de proposer un système totalement décentralisé. Donc aujourd'hui effectivement le, le, les systèmes, le système décentralisé euh, euh, par excellence, c'est le bitcoin, c'est le premier euh, qui, qui est capable de le faire. Et la proof of work est très intéressante parce qu'elle permet ce qu'on appelle une, entre guillemets, une preuve de travail anonyme. Donc finalement, tout le monde peut contribuer facilement de partout. Euh, avec les défauts qu'on qu connaît, etc. Mais euh, le proof of stake, aujourd'hui, il faut réaliser qu'il euh, y a encore des problèmes de concentration de pouvoir, parce que finalement, euh, euh, on va quand même donner le pouvoir à ceux qui ont, qui ont déjà... A mis beaucoup de stake donc c'est bien pour la sécurité mais c'est peut-être pas un grand pas vers la décentralisation donc euh, euh, enfin moi je suis pas du tout contre le proof of stake surtout celui d'Ethereum qui a une particularité intéressante par rapport à tous les autres POS qui existent comme Next ou comme d'autres systèmes qui est qu'il euh, a réinventé euh, les avantages du proof of work, of work du bitcoin euh, euh, euh, il a revisité parce que c'est l'un des rares qui est capable d'imposer des pénalités aux stakers qui se, qui se comportent mal. Donc nous, chez nous, pour BTU Protocol, on a choisi, pour commencer, d'autant plus qu'on a un standard dans Ethereum, d'implémenter notre protocole au-dessus d'Ethereum. Cependant, comme tout protocole, en fait, on peut l'implémenter potentiellement sur les systèmes qu'on veut, surtout qu'il y a des ponts cross-chain qui existent. Donc typiquement, on a un développeur qui est en train de prototyper l'implémentation de notre protocole sur EOS en utilisant un bridge de l'ARC20 qu'on peut laisser sur Ethereum et, et, et donc finalement ce qui, enfin, mon message c'est que nous on a délivré une promesse de changer l'univers de la réservation on n'a pas euh, forcément de, de contraintes sur la façon de le faire et qu'on euh, est très pragmatique on va délivrer la valeur euh, comme on le peut en fonction des tas de l'art des technologies existantes, donc aujourd'hui c'est Ethereum on va continuer parce que Ethereum, c'est un écosystème vibrant, c'est un écosystème il y a, euh, qui est en pleine croissance, c'est l'écosystème qui a le plus de développeurs, et, et donc on a intérêt à continuer dessus, mais on garde l'œil ouvert, sur, comme d'ailleurs l'écosystème Ethereum, qui a su intégrer euh, le Zero Knowledge Proof euh, de Zcash, comme, comme il le fallait, donc comme eux, on reste très ouvert, et puis on fonctionnera avec euh, les plateformes les plus efficaces. Euh, sur la partie euh, énergétique, effectivement, euh, effectivement on ne peut pas nier que euh, les blockchains euh, aujourd'hui, euh, surtout le proof of work consomment beaucoup d'énergie euh, moi j'ai tendance quand même à relativiser parce qu'on n'a jamais comparé euh, euh, la consommation enfin, on compare souvent enfin, quand on lit les articles de presse oui, un pays, tel, la, tel. la consommation de bitcoin à un pays mais on ne réalise pas que si on comparait euh, la consommation énergétique des data centers de visa et de mastercard et de quelques banques on arriverait euh, à des ordres de grandeur euh, un peu similaire certes légèrement inférieure mais euh, d'un ordre de grandeur extrêmement comparable euh, voilà. donc euh, ce qu'il faut réaliser c'est que même dans l'univers bitcoin euh, il y a des progrès euh, le, le, les types de mining sont gravés enfin sont, sont gravés de plus en plus fins donc on passe on est passé aux 16 nanomètres euh, l'efficacité énergétique augmente et puis le minage a tendance à devenir de plus en plus vert donc euh, par exemple au canada on, on va utiliser du gaz naturel on va utiliser et, un peu d'autres alternatives. De plus en plus vert, mais il y a quand même un fournisseur presque unique qui trust quasiment le ah. marché de la vente d'Azix. Oui, et ça c'est un problème bien sur bien. la décentralisation du produit. Tout, tout à fait. Alors je, là, je parlais de la, la partie consommation énergétique. Effectivement, euh, le fait qu'il y ait un fournisseur unique euh, n'est pas, euh, pas et fait partie des aspects les moins euh, décentralisés du Bitcoin euh, qui pose problème. Et il faut réaliser que, enfin, et ça, ça c'est un message important pour les auditeurs, c'est que ce n'est pas, pas du binaire, ce pas où je suis centralisé, où je suis décentralisé. Ouais. En réalité, c'est des paliers, c'est des paliers de décentralisation. Et puis, il y a la décentralisation euh, par domaine. C'est-à-dire, je peux être décentralisé sur le développement, je peux être décentralisé sur le, sur le minage, je peux être décentralisé sur l'installation des mineurs. Donc, il y, a plusieurs, il y a plusieurs domaines de décentralisation et dans chacune, il y a des paliers. Donc, effectivement, euh, sur la partie euh, mining, euh, on a encore euh, des soucis même dans le système qui est aujourd'hui le plus décentralisé euh, par rapport aux autres. Euh, euh, voilà. et, et, et finalement, ces enfin, problématiques, il faut qu'on les observe de très près, parce que ça nous concerne. BT Protocole, après tout, invente la réservation décentralisée. Et donc finalement, en fait, je pense qu'on a aussi une chance, c'est de bénéficier de toutes les expérimentations, de tous les modèles euh, d'incitation économique qu'on qu a vus, pour pouvoir euh, euh, designer quelque chose de proche euh, euh, du résultat final qui va à peu près euh, euh, bien fonctionner. Ok. Euh, nous, dans... on, va, on va revenir en Général et on va, on va un petit peu focusser sur le, le, le personnage. Nous, dans notre live hebdomadaire qu'on fait sur YouTube, on s'intéresse à l'actualité des crypto-monnaies, qu'elles soient françaises ou, ou internationales. On parle d'un petit peu de tout, euh, retraçant euh, les investissements, les ICO, les news dans le monde, la régulation. Euh, clairement, en 2018, ou les années précédentes, je crois que la compte c'est la crypto, 2012-2013. Oui. Euh, un, un Vidal, ça fait quoi ça, ça hold, ça achète, <rire> ça investit dans d'autres ICO, ça, ça fait de l'advertisement, je suppose. Euh, alors, euh, alors, effectivement... Un les d'ailleurs, n'importe quoi, mon... euh, Alors, effectivement, alors, c'est intéressant de... Euh, merci pour cette question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et pour moi, en fait, euh, enfin, qu'est-ce enfin, qu qui est en train de se passer euh, C'est très simple, pour moi, en fait, euh, l'Internet est en train de changer de dimension. Voilà. Donc finalement, en fait, avant l'invention du Bitcoin, on a un Internet qui fait circuler de l'information. Donc c'est quoi de l'information C'est quelque chose qu'on va photocopier à l'infini. D'ailleurs, si par exemple, si je peux vous envoyer par Internet une photo, en vérité, c'est un ouais, de langage. Je vous envoie une copie, copie de la, de la photo. photo. Parce que toi, tu l'as dans la boîte envoyée, et moi, j'ai dans la boîte de réception. Exactement. Et, et l'invention du, du Bitcoin c'est majeur parce que c'est la première fois qu'on a un objet numérique qui n'est pas duplicable. Donc, contrairement à la photo, si je t'envoie le Bitcoin, je ne l'ai plus. Et finalement, en fait, cet objet numérique non duplicable, c'est assez intéressant parce que dans le monde réel, euh, on a des, des objets comme par exemple un passeport, une identité, comme un titre de propriété, une carte grise d'un véhicule, comme euh, un titre de propriété d'une maison euh, qui justement aujourd'hui sont là euh, enfin, enfin, ne sont pas duplicables, on a besoin de l'original. Tous oui, les voilà. sujets qui de toute façon sont confrontés à la contrefaçon sont Exactement. grosso modo éligibles ouais. à, à l'aspect blockchain, par la, on est sûr ouais. que c'est vraiment le vrai. Et quand on voit tous les sujets qui sont soumis à la contrefaçon, ça peut être le, le médicament, la logistique, les sous, l'art, les... tout simplement, Exactement. la musique, les tableaux, le, tout ce que vous voulez, le, le cadastre, on voit tous les aspects de la blockchain sont euh, quasiment infinis et vont vraiment... Euh... Exactement. Donc finalement, on a inventé quelque part le, le document original, mais numérique, qui n'existait pas, qui existe dans le monde analogique. Donc il y a le passeport original, mais il n'y avait pas cet objet. Et ça, ça a des conséquences terribles. Pourquoi Parce qu'on a changé la nature... La nature de l'Internet. On passe d'un Internet de l'information à un Internet qui fait circuler, entre guillemets, de la valeur. Et la valeur, ça peut être un voucher de réservation chez nous, ça peut être quelque chose de nouveau. Et si je reprends le parallèle avec l'Internet, quand l'Internet est né, moi j'étais en école d'ingénieur, on avait les mêmes discussions qu'aujourd'hui, la même effervescence. Euh, Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire, est-ce que je dois acheter des bitcoins Est-ce que je dois ouvrir un wallet il y a exactement 20 ans, on me demandait est-ce que je dois ouvrir un email Est-ce que je dois initier un email Est-ce que tu peux m'aider à faire ça Alors, est-ce qu'on parlait de la tulipe autant <rire> Non, on n'en parlait moi, en pas plus. Hein, la on n'en parlait pas autant, ou bien j'ai raté. <rire> Mais quelque part, euh, cette effervescence, on l'a connue, et puis pour moi, on voyait la même chose. Si je reprends le parlait il y a 20 ans, euh, ben, en fait, il y avait les premières startups de l'Internet. Il y avait par exemple Yahoo. Et quelque part, euh, à cette époque-là, il y avait deux façons de devenir riche c'était de spéculer sur l'action de Yahoo ou du Google qui arrivait plus tard, ou bien de comprendre Yahoo et de dire, voilà, il y a un nouveau monde numérique qui est en train de naître, grâce à, grâce à Yahoo, je vais pouvoir acquérir des, des, des clients au Japon, je vais pouvoir acquérir, acquérir des clients en Afrique, et je vais devenir une multinationale parce que mon coût d'acquisition est moins cher que tous mes concurrents, et finalement c'est comme ça que je vais devenir riche. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, euh, c'est un peu la même chose parce qu'on peut, peut se dire, soit le Bitcoin, euh, soit l'Ethereum, est-ce que je, je peux spéculer sur Ethereum ou bien je vais comprendre la logique des terrains et je vais construire quelque chose de nouveau. Et je vais créer un nouveau service Internet dans cette nouvelle logique. Et donc pour moi, l'Internet est en train de se réinitialiser. Et quelque part, j'ai un message pour les jeunes c'est de leur dire, si vous voulez créer une carrière, en fait, vous pouvez spéculer. Mais effectivement, peut-être sur le long terme, sur les 20 prochaines années de carrière. On ne fera ça pas vous... une vie de trader, tout simplement, parce que. Ça peut être très dangereux, mais peut-être ce n'est pas ça qui va vous, vous créer votre carrière. Donc faites-le parce qu'il y a des opportunités euh, exceptionnelles. Euh, donc, Je ne suis pas là pour euh, empêcher les gens de, de, de devenir riches. Mais, euh, mais euh, si vous le faites, dépensez aussi votre énergie, peut-être même un peu de votre argent, euh, dans des formations, euh, pour pouvoir comprendre ce nouveau monde et comprendre comment euh, créer des services euh, innovants, créer euh, des services, nouveaux services décentralisés. Et c'est ça qui, entre guillemets, va vous permettre de bâtir votre carrière que de façon ouais, exceptionnelle. Les, les, les crypto-monnaies, voilà, c'est vraiment pas du tout que du trading, de l'achat-vente. Il n'y euh, a qu'à regarder une team dans une, dans une grosse équipe pour une ICO, des gens qui travaillent dans la com, des speakers, des ingénieurs, des techniciens, des développeurs. Mais euh, voilà, on a vraiment toutes les palettes de métiers qui vont se renouveler euh, pour s'adapter euh, ce, cet internet 3, 4, 5.0 euh, intégrant la blockchain, ce, ce, ce nouveau moyen euh, peut-être de stockage décentralisé ou de publication décentralisée avec même un internet décentralisé avec des fait. projets comme Substratum. Euh, voilà, rejoignez, euh, rejoignez l'aventure, restez pas dans, oui. le, Bâtissez dans, vos carrières. dans le monde du papier, du timbre et du, et du paraffeur que je fréquente euh, trop souvent dans ma semaine de mon premier travail. Allez, une petite dernière pour la route. Avec et euh, et j'ai presque honte de la, de la poser en dernier parce que c'est un, un vrai sujet et c'est uh, une vraie problématique. Quelles seraient tes solutions à toi pour qu'il euh, y ait plus de, de femmes qui soient dans la tech, au, au général, pas seulement dans la crypto et dans la blockchain mais euh, comment faire euh, pour faire une, une, une féminisation euh, de la tech Quels sont encore les, les maillons qui bloquent pour qu'il y ait euh, une adoption massive dans les, dans les formations, dans les, dans les études qui font qu'ensuite, quelques années plus tard, on se retrouverait avec un 50-50 euh, au niveau homme-femme dans les métiers de la technologie Alors effectivement, on ne peut pas nier que dans notre secteur, euh, malheureusement, il n'y a pas assez de femmes qui, euh, euh, qui s'impliquent sur le sujet. Euh, D'ailleurs il y a une blague commune en fait dans toutes les conférences crypto euh, qui dit c'est que comment, comment on reconnaît une conférence crypto C'est le seul endroit où la queue aux toilettes c'est chez les hommes et jamais chez les femmes et donc effectivement malheureusement euh, on en voit très peu. J'ai quand même l'impression que euh, c'est en train de changer parce qu'on a quand même des grandes figures euh, euh, aussi bien dans le monde corporate comme Blythe Master euh, qui, qui, qui, euh, qui supervise Digital Asset Holding que dans les startups, la CEO de Trésor, le ledger est une femme. Donc c'est en train de changer. Euh, donc euh, voilà, donc je n'ai pas forcément de suggestion de formule magique pour y arriver. Je pense que ça doit commencer dès l'évangélisation. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en France aujourd'hui. Euh, moi, j'ai participé à monter des cursus diplômants. Euh, effectivement, on, va, on incite, euh, enfin en tout cas, on, fait une, on donne une énergie supplémentaire euh, pour essayer de convaincre des femmes qu'effectivement, il euh, y a une opportunité et que elles aussi elles doivent s'y intéresser parce que euh, cette révolution père à père cette révolution finalement où, où finalement on crée une communauté qui s'engage et qui adhère à une vision euh, doit aussi impliquer les femmes parce qu'elles ont beaucoup de choses euh, à nous apporter et, et, et de manière générale si quand on est que des hommes euh, on n'a pas le voilà, on n'a pas cette touche euh, particulière euh, qui fait que le projet est différent et est encore encore plus fort donc euh, voilà, donc malheureusement, euh, effectivement, je ne peux que, que, que constater qu'on qu qu n'est pas en, encore euh, au niveau en termes de participation féminine et, euh, et effectivement, euh, bah, j'invite euh, tout, tout le, tout le, toute l'audience féminine à se mobiliser et à réaliser que, euh, effectivement, l'opportunité le, euh, les concerne. Je pense que certaines euh, ont déjà compris et il suffit juste qu'on fasse un petit effort euh, parce qu'elles seront forcément convaincues et elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Très bien. Mais écoute, euh, merci Vidal. Je euh, merci que... à toi. Je suis ravi euh, d'avoir passé ce moment et, euh, et j'invite tout le monde à visiter notre site et euh, éventuellement même à prendre des contacts, que ce soit sur notre opération ou sur euh, la vision euh, générale euh, sur cet univers, parce que euh, aussi dans, dans mes casquettes, euh, je suis responsable euh, en tout cas, je siège au comité innovation et technologie du Synthèque -Tech numérique pour évangéliser euh, le sujet blockchain auprès euh, des 2000 membres adhérents euh, de la branche Synthèque numérique. Et donc, finalement, euh, voilà, ça fait dans, dans mes actions, effectivement, on compte également euh, mobiliser euh, l'agent féminine. Alors, évangéliser n'a rien à voir avec la religion parce que dans le milieu développeur je sais qu'il est très utilisé surtout à l'international mais en France euh, c'est souvent oui. un mot qui fait bizarre quand on l'entend mais dans la technique voilà on dit souvent le mot euh, évangéliser oui. euh, pour aller prêcher la bonne parole si on continue dans le champ lexical euh, d'une technologie. tenter de participer à l'éducation euh, et faire passer les bons messages effectivement il n'y a puis, pas de... De toute façon on te retrouve dans tous les événements crypto de Paris oui euh, à droite du buffet <rire> euh, et moi je suis à gauche donc il euh, n'y a pas de problème okay. là dessus mais comme ici je te remercie infiniment de nous avoir reçus euh, avec Florent qui tient la caméra là bas euh, <rire> et puis, euh, et puis mais je vous souhaite euh, tout le meilleur pour euh, votre ICO française dans la réussite merci euh, euh, de tout ce qui brise un, un monopole euh, je suis euh, complètement pour là dessus voilà euh, merci beaucoup Vidal à très vite